voilà un petit colis alors c'est un colis qui me vient de chaînebox.fr et qui comprend des trucs que j'ai acheté et ainsi que bah, les petits lots ah oui bonjour en fait Alors en fait j'attendais ce colis puis ça a été un peu la merde pour le récupérer avec la poste c'est Noël donc c'est un peu le dawa donc voilà dedans il y a plein plein de bidules de trucs que j'ai commandé Et tout ça donc bah, on va regarder un petit peu euh, tous ensemble on va sortir ça sont dans les tote c'est un cœur patate. Ok, juste comme ça, j'ai un, c'est un cœur patate. Voilà, un, euh, patate aussi, Sharon. Ok. <rire> du coup, un, deux. Voilà. Il y en a un que je veux garder scellé et un que je veux ouvrir pour continuer à jouer avec Marine puisqu'elle a bien le speed duel. Donc voilà, c'est un cadeau pour nous deux. Euh, histoire qu'on s'amuse. Voilà. Et ça, c'est euh, le premier truc que j'ai commandé. Après le reste. Donc là, il y a des trucs. Ça, c'est euh, ce qu'il y a pour les concours. Enfin, pour les concours. Oui et non. Euh, les trucs pour le tournoi. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, il voilà. y a des boosters. Il y a des boosters. Impact de la jeunesse dedans. Hein, euh, vous le savez, voilà, pack du chaos, tout ça, tout ça, c'est les lots pour les, les, les grands gagnants. D'accord. Ça, je crois que c'était pas prévu. Ou alors c'est moi qui ai mal compris. Voilà, oh là, elle a un peu abusé. Et du coup, il y a un deuxième. Il n'y a pas deuxième. Ah bah si, non. Il y a un deuxième top bag. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour euh, ceux qui étaient là autour de moi. Et je leur fais aussi gagner un booster sur Twitter, donc go Twitter. Mais c'est pas tout, puisque apparemment elle m'a fait un cadeau. Elle a emballé mes boosters. Alors j'en ai commandé 5. J'ai cliqué sur 5. Oui, cliqué. je pensais que j'en avais commandé 10 ce temps pour moi. Mais what? Quoi elle a mis des chocobons. Voilà, ça a bien les chocobons. Voilà. Par contre, du coup, c'est quoi, là, le, le, le, le cadeau Ah oui, j'ai commandé d'autres trucs, c'est vrai. Pas commandé, vrai. Là, je passe mon temps à regarder tout que là, parce qu'il y a le retour caméra. Deux deckbox, tiens à les a comme un Qui cadeau de Noël, c'est trop bien. Deux deckbox, du coup, et euh, deux sleeves. Essayer de coffrer, c'est bon, le compte est bon, on y est. Mais on est là, surtout, du coup, pour ouvrir. Bon, bah, bien, on va pigeon parce qu'on l'a déjà fait, mais les boosters, alors euh, on y va, on va les ouvrir. Alors j'ai pris du coup 5 petits euh, boosters, ah je savais pas qu'il y avait pas la même, euh, le même design sur chaque booster, bon c'est bon à savoir. Alors par contre j'ai pas bien cadré la caméra et je sais pas, et voilà, je fais n'importe quoi. Du coup ça, ça et ça c'est euh, des tronches uniques, alors on va essayer d'ouvrir du coup... Euh... Là en bon état, et oh, c'est bien. Ah, voilà, voilà, ça qu'on a mis. J'aime ça quand ça se tout seul comme ça. C'est une régalade. Là, c'est la régalade. Ok, alors on commence avec un magnifique d'Iritron euh, Eclipse, d'Iritron plus de météorites. Euh, vritra euh, Magistus, d'accord. Ah, défi Evil Jumel. Oh. Magellanica, un invocation Alors, par contre, j'ai l'impression que tous les A et les, les A et les, les e et tout ça, enfin, c'est collé au niveau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez regardez bien le A, il n'y a pas le trou au milieu du A. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ah merde, Invocation, Magistus, et du coup, on a vu, c'est Calibave, Lutte incantation. Désolé, j'ai merdé. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est même au direct. On n'est pas au direct, bon. Allez, on continue, on continue, on continue. Et merde! Bon bah voilà, j'avais dit qu'il était en ligne. Mais... Bah du coup, je l'ouvre comme ça. Parce que là, c'est encore attrapable de face. Voilà, ouais. hein, on va me faire avec. Alors, ah, cadeau Evil Jumelle, et il est un petit peu abîmé là, c'est dommage. Dritron Zeta Aldiba, le livre de la foi. Ah, ça c'est pas mal, ça, le livre de la foi. Merde, j'étais pas cadré, désolé. Euh, héros de l'ultime, Dritron euh, Delta Alté. Oh, le griffon chevelu du cauchemar, oh, ça c'est cool, il me plaît un petit griffon en plus, et... Oh, policière patrouilleur des enfers, ben voilà, je suis content Une petite carte que je le griffon je le voulais, et je crois qu'il y a la licorne aussi qui est en rare, et ça ce serait bien de la choper, ça ce serait bien de choper le koum là-dessus. Je pas la choper le c'était une musique. Je laisserai aller chercher, j'ai pas envie de la mettre. <rire> je la mettrai pas. Du coup, alors, le petit gadget cybers, invocation magistus... Salinette régression, ok. trappe sans fond, ça c'est grave cool. Oh, dessinatrice toile, elle est trop jute. Euh, on dirait une euh, magical girl, un petit peu dans le style, c'est rigolo. Euh, graveur de la marque et oh, Tris Magistus. Ok, je ne connais pas, ouais, c'est pour le deck Magistus, c'est normal que je ne connais pas. Oh. Et maintenant on s'en bat les couilles, on livre entre le bordel. Alors, Dritron Beta Rastaban. À nouveau, donc Magellina Kanien okay. invoqué. Euh... Turgi Magistus. millions Magistus de la maîtrise, ça c'est cool, Jongleur de dommages mag artiste. Euh, Vritras Magistus. Et, et, et Villejumelle Lila. Ok, ça, alors ça, ça c'est bien. bien. Là, j'ai un petit peu de chance, là. Je remercie euh, Charles et euh, sa chaîne box. N'oubliez pas, si vous voulez faire vos achats, chaîne Vox.fr, il est dans la description. Héritage <rire> du Monde, Lance du Monde, et ça aussi, c'est cool. oui ouais, c'est bien. Euh, Théurgie Magistus, Dritron Gamma El Tanin, Graveur de la marque, Tour de chapeau Magie Artiste, Phoenix Cheval du cauchemar, mais c'est de ça. Oh, Ewas Esprit de la Magie Magie Artus. Magistus, pardon, pourquoi je dis Magie Artus moi bon, ça va Mais attendez, Phoenix c'est celui qu'on a eu tout à l'heure. Du coup, on a deux Phoenix. Ah non, on est Griffon et Phoenix. Ah oh, bah c'est super mais c'est génial, j'ai deux petites cartes que je voulais. C'est con, hein. mais les cartes que je veux, c'est pas forcément celles qui coûtent le plus cher. Vraiment. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé, du coup, l'ouverture de ce petit carton euh, avec moi. Euh, comme c'est Noël, euh, financièrement, non, tout ce qui est pour Yu-Gi-Oh, euh, j'évite un petit peu de, de dépenser beaucoup trop. Euh, mais je sais comme vous. On du coup du contenu. Par contre, euh, moi, je vais essayer de vous proposer autre chose que des ouvertures, du coup, pour ce mois-ci, et on reviendra un petit peu aux ouvertures au mois de janvier, du coup. Beaucoup de du coup. Oui. Il y a un petit truc qui va se que Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je le répète, merci, parce que c'est grâce à vous que ben, je continue. Mine De rien, ça fait plaisir de voir qu'il y a des, des vues et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le like, euh, commenter, tout ça, tout ça, me dire c'est les cartes que vous avez eues hein, dans votre ouverture. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt. Salut à tous.